Ah ouais c'est <rire> pas. J'avais pas vu. Bon ça va oui. <rire> Pas trop déçu non, ça va. Moi ça va. J'ai vraiment mal aux yeux. Ah ouais, la lumière oh. T'as pas l'habitude de faire de la télé <rire> Ça te dit on va boire un verre tout de suite bah Oui avec plaisir.